En circuit ADF, on va pouvoir travailler sur deux types de produits. On va travailler d'abord sur des produits qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ont une batterie et qui vont fonctionner avec une durée entre 6 et 8 heures. Et on a aussi une autre solution avec des produits solaires. solaires avec panneaux intégrés ou panneaux déportés. Dans une maison, il faut faire attention. En règle générale, il y a des arrivées électriques, on va travailler sur des produits classiques. Par contre, sur des pièces isolées, un garage, on va pouvoir travailler sur certains produits spécifiques. À côté de ça, on a des sites isolés qui n'ont pas d'électricité et là, on a tout un travail à faire. Je vais vous montrer ça. Sur ce projet, en fait, on a toute une partie euh, d'agrandissement qui a été faite pour laquelle tout n'avait pas été prévu pour la partie électrique. Donc on a toute cette zone de jardin à essayer de gérer en solaire. Ça aurait été trop coûteux de passer du câble. On a également toute une partie d'éclairage de sécurité en périphérie à venir installer et surtout on a des petits coins cosy à installer notamment sur des pergolas où on va travailler avec de la guirlande solaire et avec du ruban solaire. L'intérêt d'utiliser un éclairage autonome, surtout en cette période-là, c'est de tout le temps avoir de la lumière à porter, soit par des produits qui ont des batteries et qui vont permettre d'avoir 6 à 8 heures d'éclairage avec des modes SOS, qui peuvent être très intéressants, soit avec des produits solaires qui vont capter la lumière du soleil et vous retranscrire l'éclairage le soir. En cas de coupure, on est dans une période cyclonique, vous aurez toujours de la lumière à porter demain.